Bonjour à tous, allez on poursuit dans cette exploration de la dernière vague de Star Wars Armada avec euh, cette merveille, Ouais, il est vraiment très très très beau. On va le regarder en macro hein, bien sûr, je vous emmène en profondeur avec le Profundity, c'était facile. Vous allez voir, euh, c'est un vaisseau qui va passablement changer votre façon de jouer les rebelles, et puis qui risque de pas mal agacer aussi euh, les gens de l'Empire. Alors c'est sûr ils sont bien aguichés avec leur chiméra, mais vous n'avez rien à leur envier avec votre profundity. Bon alors ce profundity, il est très très très joli, hein, très élancé. Il bénéficie d'une peinture un petit peu foncée, un petit peu travaillée, un peu comme le, comme le Liberty en fait. Il a pas mal de petits rajouts de plaques en orange dessus, c'est très sympa. Bon, ce qui est rigolo, c'est ces tout petits réacteurs à l'arrière là, qui sont quand même peints en bleu. Donc ça donne un bel effet. Ce qui est très appréciable, c'est cette surcoque en fait, qui a sur le vaisseau, cette espèce d'habillage supplémentaire, hein, comme vous savez, des origines du Profundity avec le pont au sommet, mais surtout cette espèce de quai qui descend vers le bas, et qui est en fait un pont en dessous dans lequel il y a, notamment dans le film, l'amiral Radus. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est la fixation du vaisseau qui est vers l'arrière, et du coup, ça projette un petit peu le vaisseau vers l'avant, hein, c'est lié au problème de la quai, mais ça donne un vaisseau qui est très élancé et qui est vraiment, vraiment très appréciable à, à, à regarder, un bel effet dans les vitrines, mais sur les tables également. Allez, c'est parti, on va regarder les cartes, déjà, euh, de ce Profundity. Bon, c'est un MC, hein, donc c'est un Mon Calamari, pour rappel, c'est un vaisseau, en fait, qui était normalement un vaisseau de transport, qui est transformé en vaisseau de combat, c'est pour ça, en fait, qu'il a une espèce de carapace qui est comme en rajouté en fait, hein, sur, sur la figurine, et euh, voilà, je trouve, je trouve cette histoire assez, assez sympa d'avoir été obligé, à cause du conflit et des guerres qu'il y a eu, d'utiliser un vaisseau de transport et de le transformer en vaisseau de guerre voilà on sait une anecdote allez on regarde les cartes donc euh, là on a euh, une carte qui vaut 100 une carte qui vaut euh, qui vaut 104 on a une version donc euh, d'artillerie et une version blindée du, du mc 75 alors coque 9 raisonnable bien en dessous d'un destroyer interstellaire mais ça euh, on le sait Contre les autres escadrons, euh, l'artillerie va lancer un des noirs alors que le blindé va lancer un des bleus et un des noirs, donc plus. En même temps, euh, voilà, c'est c'est pas beaucoup plus. Là où moi, je n'aime pas, et où beaucoup de joueurs d'armada euh, n'aiment pas ce genre de, ce genre de carte, c'est qu'on se retrouve avec un vaisseau au niveau des pions euh, de défense, avec une dispersion et euh, une consolidation, mais surtout avec deux pions euh, de, de, de, de critiques. Voilà, c'est pas le pion préféré des joueurs, euh, faut l'avouer. Nous en mettre deux, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Mais bon, voilà, on va dire que c'est là que le vaisseau blesse. Trois ordres. Deux escadrons pour l'artilleur, trois escadrons pour euh, pour le croiseur blindé, et puis en mécanique quatre. donc ça c'est quand même pas mal, hein, il va largement pouvoir se réparer. Ce qui est très intéressant c'est euh, sa capacité de mouvement, puisque à vitesse 1 vous avez deux d'embardé, donc vous êtes extrêmement flexible. Vous allez jusqu'à 3, à vitesse 2 et 3 vous êtes comme un croiseur interstellaire, c'est à dire que vous n'avez qu'une seule embardée, et à vitesse 3 vous n'avez pas d'embardé au premier segment. Mais ce qu'il faut noter, c'est cette capacité à, euh, à avoir deux nambardés au niveau 1. Ça, ça, ça prouve vraiment une, une grande flexibilité du vaisseau. Au niveau euh, de la coque, euh, on a 4 euh, quatre, euh, quatre, euh, boucliers en proue, 3 euh, en poupe. Donc c'est quand même assez honorable, et puis euh, 3 de chaque côté, et puis ben vous avez une version qui est plutôt orientée sur les dés noirs, hein, qui est forcément la version d'artillerie, et puis une version qui est plutôt orientée tir à distance avec du rouge et du bleu, c'est un classique. Allez, on se regarde quand même les cartes, et on va là aussi offrir un petit peu de respect à cet amiral, l'amiral Radius, qui a quand même pris une place assez prépondérante dans notre cœur, même si l'amiral Akbar, malheureusement, est... Euh, bêtement tué dans le 8, mais ça ça ne tient qu'à moi, l'amiral Radius, c'est quand même quelque chose. Et en tout cas, l'amiral Radius, au niveau des cartes, je pense que maintenant, c'est tout simplement l'amiral prépondérant sur toutes les tables de Star Wars Armada. Je vois pas comment on peut maintenant jouer un autre amiral que celui-ci, mais là, c'est pareil, il va falloir diversifier, puis euh, arrêter de, de réagir dans l'excessif. Le, dans allez, on y va quand même, vous allez vite comprendre. Amiral Radius, 26, pas très cher finalement, avant le déploiement de la flotte, vous pouvez mettre de côté un autre vaisseau allié. Ouais, mettre de côté un autre vaisseau allié. Au début de n'importe quelle round, n'importe quelle round, vous pouvez déployer ce vaisseau à distance 1 d'un vaisseau allié. C'est même pas de celui-ci, c'est d'un autre vaisseau allié. Ce vaisseau ne peut pas être déployé de façon à chevaucher des escadrons. Et il ne peut pas être le premier vaisseau à être activé à ce round. Faut quand même pas exagérer. Ce qui est absolument génial, c'est qu'on vous propose de faire sortir un vaisseau de l'hyperespace à n'importe quel moment de la partie. Ça, autant vous dire que c'est un cliffhanger incroyable dans un jeu. En plus, étant donné qu'il peut apparaître à côté de n'importe quel vaisseau allié, si vous prenez une petite corvette et que vous l'envoyez à fond de blinde à l'autre bout de la table, vous allez pouvoir faire ressortir un MC-80. À l'autre bout de la table, comme ça, dès que vous l'aurez décidé. Donc, vous mettez les gaz avec un hammer head, vous lui faites tra traverser l'intégralité de la table, et puis pouf, à ce moment-là, pouf, il y a un MC80 ou un Liberty euh, qui apparaît comme ça en plein milieu de la table. C'est assez déconvenant pour euh, pour pour ce qui est pour ce qui est de l'empire, je dois avouer. Surtout que vous savez que si vous les prenez en fait à revers, il euh, n'y a rien de pire pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à se retourner assez vite. Donc si vous arrivez à aller très vite avec une petite tentative ou un hammerhead à l'arrière du front, et eh ben ça va vraiment, mais vraiment, modifier le cours d'une bataille. Alors on a également au niveau équipage Bale Organa. Alors Bale Organa c'est très intéressant, c'est uniquement une carte qui se joue avec le vaisseau moyen ou grand uniquement. Après le déploiement des flottes, vous pouvez placer un pion de round sur cette carte. Donc, vous savez, c'est un pion, vous allez décider à quel round. Le 2, le 3, le 4, vous allez jouer cette carte et cette capacité. Au début de la phase de vaisseau du round que vous avez choisi. Si vous avez un second joueur, si vous êtes le second joueur, vous devez activer. Si vous êtes le premier joueur, vous pouvez gagner jusqu'à deux pions d'ordre de votre choix. C'est très intéressant parce que si vous êtes, on l'a dit, le second joueur, bah vous devenez le premier. Et ça, ça peut être intéressant malgré tout, d'avoir l'avantage, surtout si c'est un round avancé dans le jeu, ça va vous permettre de tirer le premier. Et si, ben, pendant ce round, vous n'êtes pas, euh, pas le second, mais vous êtes le premier, ben, vous allez quand même pouvoir avoir deux pions d'ordre de votre choix. Donc ça, c'est intéressant à jouer, c'est subtil à jouer, et c'est à jouer à un round, à mon avis, assez avancé, parce que comme vous n'êtes pas maître de savoir si vous êtes le premier ou le second, il faut avoir la possibilité euh, de tirer ou de vous attribuer des pions pour tirer. Voilà, c'est subtil. Moi, je me suis surpris à deux fois pour la lire. Ça ne vaut que 7, mais en fait, c'est très intéressant. Général Draven. Alors le Général Draven, tant que euh, vous attaquez un escadron avec contre ou renseignement, ajoutez un dé de n'importe quelle couleur à votre réserve d'attaque. Ça, c'est histoire de les calmer, hein Parce que <rire> ils vont s'approcher de vous avec renseignement. Eh ben, euh, allez, tu dégages. Bon, conseiller stratégique. On l'avait également, en fait, sur le destroyer interstellaire Chimera. Donc, vaisseau grand uniquement. Quand c'est à votre tour d'activer, vous pouvez épuiser cette carte pour passer votre tour. Votre adversaire active un vaisseau à la place. A la différence d'une carte équipage qu'avait le Chimera, cette carte-là, ce n'est pas jouer en dernier, c'est passer votre tour. Je l'ai déjà dit dans le Chimera, c'est très intéressant de pouvoir passer son tour parce que on tire et on bouge après dans Armada et pas l'inverse. Donc il peut arriver qu'on euh, aimerait être un tout petit peu plus près et surtout ne pas avoir à s'avancer pour ne pas être plus près le premier. Donc pouvoir passer son tour, c'est une véritable nouveauté. Dans Star Wars Armada. Et je pense que cette carte-là, on va la voir partout maintenant. Alors, euh, Kaiken et Sholan. Ils sont mignons, ces deux petits-là. Tant que vous attaquez, vous pouvez épuiser cette carte. Pour relancer n'importe quel nombre de dés d'une seule couleur. C'est pas mal. Si vous avez beaucoup de rouge, pouvoir tous les relancer, c'est sympa. Si vous avez beaucoup de noir, pouvoir tous les relancer, c'est super sympa. Allez la carte double, bah voilà, il y en a une aussi hein, pour le Profundity. Donc la carte double ici, c'est Jin Erso. Je vous rappelle que dans le Chimera, c'était Dark Vador. C'est sensiblement le même effet, celui, sauf que celui de Jin Erso est plus sympa que celui de Dark Vador. Avec Dark Vador, on supprimait une carte. Quand vous révélez un ordre, vous pouvez défausser cette carte et un cadran ou pion d'escadron pour choisir un vaisseau ennemi à portée courte. Pour l'instant, c'est comme Dark Vador. C'est partir à l'abordage d'un vaisseau qui est proche. Si ce dernier n'a pas de pion de raid, il en gagne deux de votre choix. S'il a un pion d'objectif, vous pouvez également gagner le pion de victoire à sa place. Le pion de raid, c'est quoi C'est un pion que vous allez attribuer en fait, au vaisseau d'en face et ça va lui annuler. Ça va l'empêcher en fait, de se servir de cet ordre-là pendant euh, la partie, pendant ce round. Là, vous pouvez en mettre deux, donc vraiment, vous pouvez pas mal handicaper un vaisseau, un vaisseau de l'Empire à qui on retire deux ordres, l'incapacité de se servir de deux types d'ordres, vous lui enlevez tir nourri, euh, vous lui enlevez euh, sa capacité de déplacement, et ça devient une grosse savonnette inutile dans l'espace. Donc Jinerso, elle est bien, et en plus, elle vous récupère un pion de victoire pour vos scénarios. Le système d'alerte rapide, si vous avez vu la vidéo sur le chimera, vous connaissez cette carte va partir du principe que vous n'avez pas vu la vidéo. Pas bien. On va voir la vidéo du chiméra. Au début de chaque phase de vaisseau, vous pouvez choisir une de vos sections de coque pour y placer un pion de paillettes, ou mignon, de brouillage, paillettes de brouillage. Jusqu'à la fin du round, tant qu'un vaisseau ou un escadron attaque cette section de coque, l'attaque est gênée. Après la phase de statue retirez le pion de paillettes de brouillage. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, gêner, ça veut dire que l'attaquant retire un dé de sa de sa pioche, en fait, de sa réserve d'attaque, il doit retirer un dé. Alors c'est lui qui choisit quel dé il retire, mais il doit le retirer avant d'avoir lancé. Bon, c'est toujours ça de prix. Allez, une carte que moi je trouve assez sympathique, c'est emplacement ionique lourd. Donc c'est euh, sur des critiques bleues uniquement. Vous pouvez épuiser cette carte. Dans ce cas, la section de coque qui défend, et chaque section de coque adjacente, perd un bouclier. Au total, ça fait trois boucliers dans le vent. C'est sympa. tir de barrage de zone. Petite subtilité dans cette carte, donc sur Critique Noire uniquement, si le défenseur est un vaisseau, choisissez un autre vaisseau ou escadron à portée courte du défenseur. Le vaisseau ou l'escadron choisi subit... Des dégâts égaux à la moitié du nombre d'icônes touche noires de votre réserve d'attaque, à arrondir au chiffre supérieur. Moi, la façon dont je la comprends, c'est que votre attaque touche quand même le vaisseau principal, et qu'ensuite vous en prenez la moitié et que vous les attribuez, vous ne les retirez pas euh, de ce que vous avez touché, mais... Il y a la moitié de la force de l'attaque principale qui va quand même aller euh, toucher les vaisseaux ou escadrons. Alors, un autre vaisseau ou escadron, c'est un seul, euh, à portée courte certes, mais voilà, ça vous permet en fait d'exploser de, de, tout ce qui pourrait avoir autour. Si vous avez un vaisseau qui a des escadrons qui essayent de le protéger, ça peut être intéressant pour s'en séparer. Surtout le climéra qui a des escadrons qui le protègent et qui sont vraiment gênants. La capsule d'artillerie, belle carte, j'aime bien, le, bien le, le, le, le, la petite torpille qui part. Donc vaisseau moyen ou grand uniquement, à la fin de votre étape attaquée, vous pouvez épuiser cette carte, choisir une de vos sections de coque, ensuite effectuer une attaque depuis cette section de coque avec un armement anti-escadron de 1, des noirs, même si vous avez déjà attaqué depuis cette section de coque. Que demande le peuple attaquer plus c'est toujours très intéressant dans Star Wars Armada qui s'en passerait allez on va aller sur les euh, <coughs> sur les deux cartes titres donc vous avez euh, la carte titre aspiration qui vaut 3 quand vous déployez ce vaisseau vous pouvez déplacer des boucliers vers un maximum de deux de vos sections de coque à partir de vos autres sections de coque dans ce cas, le nombre de boucliers de la section ne peut pas être supérieur à 6. Vous ne pouvez pas récupérer de boucliers tant qu'une section possède plus de boucliers que sa valeur maximale. C'est quand même assez nouveau parce que ça dit pas plus de 6. Ça veut dire qu'on peut quand même dépasser euh, le seuil. Hein, puisque on regarde, on a 4 maximum de boucliers à l'avant. Mais on part du principe qu'on pourrait en fait euh, avancer des boucliers jusqu'à 6. Donc C'est vraiment, j'ai décidé de partir à la, <rire> à la guerre. Par contre, je ne pourrais pas récupérer de boucliers tant que je ne serais pas revenu à ma, à ma, à ma valeur nominale. Alors, on part du principe qu'on booste les boucliers et puis qu'on se lance dans la bataille. Alors normalement, hein, quand on joue rebelle, on joue plutôt dans la constance et puis, euh, et puis plutôt dans la réflexion plutôt que de rentrer dans le tas. Mais bon, il y a un moment, bah, c'est quand même un jeu de guerre, il faut y aller, il faut y aller. Et donc, aspiration, bah, ça vous aide à vous décomplexer dans le fait de foncer dans le temps. Allez, bah, bien entendu, il y a la carte du Profundity, qui est très intéressante. Hein. Avant le déploiement des flottes, vous pouvez mettre de côté un petit vaisseau avec une valeur d'ordre de 1. Au début de n'importe quelle round, vous pouvez déployer à distance 1 le vaisseau que vous avez mis de côté. Vous pouvez déséquiper jusqu'à une carte amirale et une carte équipage de votre vaisseau et équipez le vaisseau que vous venez de déployer. C'est génial, vous pouvez évacuer votre amiral d'un vaisseau qui est en train d'être détruit. Je vous rappelle que dans Star Wars Armada, si vous perdez votre amiral, vous perdez la partie. Donc c'est très très très intéressant de pouvoir le faire fuir dans un autre petit vaisseau. C'est toujours un tour de prix, c'est toujours un tour de gagner. Euh, voilà, votre vaisseau amiral sera la cible d'un maximum de tirs et pouvoir l'évacuer, c'est vraiment génial. En plus au niveau scénario, euh, c'est vraiment euh, super intéressant, je trouve. Euh, donc voilà, hein, euh, à jouer euh, avec euh, avec la carte de Dark Vador, euh, là vous, vous faites euh, vous faites des histoires dans la tête, vraiment génial. Allez, on regarde cette fameuse et dernière carte qui n'a pas de, de valeur en fait, parce qu'elle elle peut être attribuée à euh, n'importe quel vaisseau de votre flotte. Pas tout à fait puisque c'est MC uniquement, donc uniquement pour les Mon Calamari. C'est la flotte Mon Calamari en exil. En exil, hein, puisque je vous rappelle que ce vaisseau en fait a quitté Mon Calamari au moment où la planète a été envahie. C'était un vaisseau de transport, qu'il a été transformé en vaisseau de combat. C'est cohérent, tout est cohérent. Allez, cette dernière carte, donc mécanique. Vous pouvez choisir et épuiser un exemplaire de cette carte d'un autre vaisseau allié situé à distance 1-4 ça doit vous dire quelque chose qu'on a déjà vu cette réciprocité avec euh, avec le croiseur interstellaire dans ce cas vous gagnez deux points de mécanique supplémentaires avec des vaisseaux qui ont quand même euh, déjà quatre points de mécanique quatre points de mécanique passer à 6, c'est carrément pouvoir euh, défausser deux cartes de dégâts c'est extrêmement intéressant vous l'avez deux fois parce que vous devez Pouvoir, si vous en avez envie, équiper un vaisseau d'un côté et un vaisseau d'autre pour qu'il y ait réciprocité entre chacun de ces vaisseaux-là. Vous pouvez l'équiper sur un vaisseau uniquement. Attention, n'oubliez pas, ce n'est pas le vaisseau qui en est équipé qui en profite. Cette carte-là, elle est donnée au profit d'un autre vaisseau. Donc voilà, pensez-y quand vous allez équiper cette carte-là. Voilà, on a fini avec ce Porfunditi. Enfin, on a fini. Non, on n'a pas tout à fait fini. Tout commence avec ce Porfunditi. Cette vague est très intéressante, je trouve, euh, que ce soit à la fois le Croiseur Interstellaire et, euh, et, et le profundity. On a vraiment affaire à des vaisseaux qui ont du caractère, qui vont nous offrir énormément de possibilités de jeu. Et voilà, je trouve que Star Wars Armada était déjà un jeu euh, qui bénéficiait d'une certaine excellence, mais là on est en train d'atteindre une véritable maturité dans la façon dont il faut comprendre les cartes, dans la façon dont il faut jouer les événements et le déroulement de la partie. Voilà, n'hésitez pas à être euh, extrêmement patient dans ce jeu, patient dans sa découverte, mais aussi patient dans sa façon de jouer. Tout porte à croire en fait que le jeu se tourne vers de l'excellence de plus en plus. Alors vous savez que c'est mon jeu préféré, et que je l'adore par-dessus tout, mais franchement, avec cette dernière vague, ils nous ont vraiment gâtés. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour remporter la victoire et devenir un véritable amiral. Allez, à ciao, bye bye. Rogue One. May the force be with you.